Je commence avec vous, Christophe Blanchet. Euh, le bilan n'est pas voilà, mirobolant. 32 000 seulement volontaires. L'objectif, c'était 50 000. Il euh, n'y a pas d'élan, finalement, dans la jeunesse Moi, Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas totalement d'accord. Parce qu'il y a un élan il faut regarder quand les jeunes témoignent de ce qu'ils ont fait ils y adhèrent à 95%, ils disent, voilà, il faut le faire. On va voir et, un reportage et tout à l'heure. Pour avoir vécu quatre semaines depuis 2019 avec ces jeunes en immersion, je peux vous dire que ça marche. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été généralisé avant Parce qu'on veut le faire bien pour tous, et donc on améliore à chaque fois le dispositif. Après chaque session, on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a été fait auquel on n'a pas pensé, comment mmh. ça peut être décliné au niveau national. Et pourquoi Qu'est-ce qui n'a pas marché, par exemple Il ben, y a des choses qu'on avait pensées au début qui ne fonctionnaient pas. Donc je, vais pas... je préfère parler de ce qui marche. Non, mais on va parler des deux, ne parler... vous inquiétez Et pas. Parlons de ce qui marche. C'est de voir ces jeunes, lorsqu'ils débattent le soir, parler de tout, libérer la parole. De voir ces jeunes qui euh, changent d'univers, parce que pour la plupart, c'est la première fois qu'ils changent de département ou qu'ils prennent le train, qu'ils se retrouvent à vivre en collectivité sans téléphone. Sans téléphone <rire> C'est quand même révolutionnaire ça, et qui y trouvent leur compte parce qu'ils retrouvent le, le fait de discuter, de dialoguer, de se chercher à se connaître. Et ça, l'école, euh, on le fait pas. Ben, euh, si, on le fait, mais dans le même lieu, mmh. peut-être dans la même ville. Donc, y a un brassage, donc, là, il y a un brassage de jeunes, donc on change de département, même de région. C'est exceptionnel, C'est une comprendre. chance unique. Et a... si on veut bien le faire. Alors il faut prendre le temps, les voilà, conditions. On veut, on veut comprendre, parce que c'est Politis hein, qui a révélé euh, qu'il y avait une, une vraie volonté, euh, un rapport pour euh, la, la généralisation, le rendre obligatoire. Rien n'est tranché aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a deux options. Euh, D'abord, le garder facultatif sur une période de, de vacances, ou bien le rendre obligatoire, et là, sur une période scolaire. Ce sont les arbitrages vous, vous nous êtes attendons, favorable... que moi j'attends, pour voir option. comment est-ce qu'on va faire. Mais si on reprend le programme du candidat Macron en 2016, il a annoncé déjà. Oui, il avait oui, dit est que c'était bien aligné. C'est une que... promesse En 2017, il dit je, rends, je veux un service national universel qui soit utile pour les jeunes utile pour les jeunes. C'est pour cela que, même s'il est obligatoire, moi je ne veux pas qu'il soit obligatoire, je veux qu'il soit incitatif, il faut que ces jeunes disent que c'est une chance que l'on a, une chance unique, une chance qu'on nous donne, mm -hmm. parce que c'est la confiance qu'on donne à ces jeunes en faisant le SNU. Une chance qui coûte cher aussi, on va en, non, en parler. Christophe Mais... Blanchet, d'abord sur l'école. Est-ce que vous ne déshabillez pas Paul pour habiller Jacques Pourquoi mmh. ne pas laisser à l'école euh, cette première mission qui lui je, je me est refuse dévouée. à vouloir rentrer dans le débat d'une confrontation avec l'éducation nationale. Chacun son boulot. Ne donnons pas aux profs des missions supplémentaires qui relèvent de missions sociétales de vie dans la société d'esprit républicain, c'est ça le SNU. Mais, Donc non, chacun. Forcément... Je, vous Mais je, je vous ai pas interrompu. ce que je ne juste Je vous ai pas interrompu. Alors j'avais énormément envie allez, de vous interrompre. Allez-y. C'est vrai que vous, que vous trépignez d'impatience. Allez-y puis vous répondre, répondre à, à toutes les interventions. Donc, ne mettons, ne, Sur ne mélangeons pas les choses. Chacun son boulot. Le, Sur l'aspect militaire. Sur l'aspect militaire. Alors c'est assez formidable. Il y a deux réponses que je vais formuler. Vous dites que la Marseillaise, le garde c'est quoi le problème de chanter la Marseillaise ah ouais. C'est quoi le problème de saluer le drapeau C'est quoi le problème de juste affirmer qu'on est français et qu'on aime la France Pour moi, il n'y a pas de problème. Donc déjà, si on est d'accord là-dessus, on va être d'accord sur le reste. Ouais. Et la deuxième chose, politiquement, parce que vous avez fait de la politique, monsieur, le, le, le programme de votre candidat NUPS, précisez bien dans son RAM, précisez bien une conscription obligatoire pour tous les jeunes jusqu'à 25 ans. Alors, certes, rémunéré, mais dans une conscription, s'il y a bien le salut au drapeau et euh, la Marseillaise. Alors, vous, en plus, vous vouliez que les gens soient payés pour le chanter. Nous, on dit que ça devient. Ça ah, être naturel, euh, il faut l'éduquer. La, la, la dernière chose sur le budget, vous avez dit que ça coûte. Non, mais ça, 2 on, va ah, on va y, alors, y revenir. Alors, si vous y revenez, je reviendrai pour y répondre. Qui surtout, pas, euh, ce qui m'interroge surtout, c'est pas ce qu'on y fait. C'est pourquoi une colo. Euh, en fait, c'est vrai qu'on a cette impression qu'en fait, l'école a tellement foiré que du coup, enfin, c'est tellement nul et on sait tellement pas le réformer que, comme à chaque fois, on va essayer de détourner le problème et de créer un nouveau truc pour pas juste réparer un problème qui est finalement assez facile à réparer. L'État de nationale ne peut pas tout faire. Et oui, donc est il est-ce que c'est le trouver. rôle de l'État d'amener les gens et, en colo ?– enfin... ah, Ce n'est pas une colo, donc vous utilisez un terme que je réfute totalement. Ce n'est pas un service militaire, ce n'est pas une colo, c'est quelque chose de nouveau. et Je vous invite à venir le vivre de l'intérieur pour constater ce que c'est, comme moi j'ai la chance de le faire. Et je voulais terminer quand même sur le budget, parce que vous avez évoqué Allez 2 milliards d'euros. – Allez, 2 milliards d'euros, qui par va an. payer ?– Moi, dans an, mon premier hein. rapport, j'avais estimé à 1,7 milliard par an en 2019. C'est l'État qui paye. C'est nous qui payons. Donc les impôts et ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et c'est un investissement pour toute une génération pour leur donner un sens des clés pour agir dans la vie, quand ils auront mais dans le monde adulte. Par exemple, sur la gestion, je vous donnez trois... Très court. Oui, parce que c'est... Ron... Est sur. Est-ce est que je peux terminer Sur 12 jours, on donne des clés comment ils vont pouvoir s'engager. C'est ce que vous disiez, oui, à déjà... comment est-ce qu'on peut s'engager. Oui, c'est des clés, philosophes... comment est-ce qu'on peut s'engager. Et les sur, les sur les 2 milliards... Qu quand je dis... Quand... Une bah une moi, je suis pas philosophe, je suis pragmatique, et je peux dire que ça fonctionne. Sur les 2 milliards d'euros sur les 2 milliards d'euros, c'est un investissement. Pourquoi Déjà, rien que sur une génération de 760 000 jeunes, c'est le nombre de naissances, nous avons malheureusement, malheureusement, 90 000 décrocheurs. C'est pas que des décrocheurs scolaires. Il ne faut pas croire que c'est que du décrochage. scolaire. C'est du décrochage sociétal, familial. Et sur ces 90 000 jeunes, c'est un drame humain. Mais c'est un drame aussi économique. Chaque jeune qui décroche, c'est 230 000 mais quand, euros. Que ça coûte quand on entend la décrocheurs, on se dit 000, mais les 2 milliards d'euros par an, on peut bah on les mettre sur bah oui. les décrocheurs 000 décrocheurs qui sont des sortis des de l'éducation nationale, bah oui. ça coûte à la société par an 22 milliards d'euros. Si déjà le SNU en récupère 10% des décrocheurs, parce qu'on a réussi à les identifier, pas à les stigmatiser, à leur proposer un parcours personnalisé quand ils rentrent chez eux et qu'on les sorte... De la Mouise où ils sont, alors le système est déjà juste rentable mmh. pour eux. Mais... Et alors, je ne parle pas des 590 000 Français pour qui, mmh. ces jeunes Français, qui vont trouver peut-être un sens différent, qui vont avoir un, un sens de la nation, un sens du respect différent, et qui vont se sentir des choses. Parce que vous disiez, le peut. nationale, c'est à l'éducation nationale d'emmener les jeunes à la CNSM faire du bateau. Bah, je ne suis enfin, pas oui, on comprendre, oui. parce que si c'est 2 milliards, on voudrait savoir où va l'argent. Il euh, y, y a un coût colossal sur l'hébergement. C'est ça, parce que si c'est sur la période scolaire, les lycées, on ne pourra pas les utiliser. Donc il faudra bien euh, héberger les jeunes. Il y a, il y a un coût de formation des encadrants également, euh, il, y a, il faut payer les encadrants. C ça. Où va tout cet argent le, bah, Où va Déjà c'est dans les trois phases qui viennent d'être. déduquer. Ce n'est pas simplement les douze jours, c'est les trois phases. Oui, oui. Donc c'est important de rappeler quand même c'est le global. C'est de 15 ans à 18 ans et la possibilité de 18 à 29 ans sur un service civique. Mais donc civique. on, on a, le a les moyens civique, de répète, loger pour, aussi pour cette partie-là parce que c'est trop, trop, trop souvent oublié. Sur la dimension logement, comment ça va se passer ah, je, je ne sais pas. Moi, on, on a mis des propositions. Parce qu'aujourd'hui, les logements libres dans les lycées hors période scolaire, c'est 235 000 lits de disponibles. Donc, il y a des possibilités. Maintenant, c'est l'arbitrage que nous attendons du président de la République. Est-ce qu'on fait ça sur le temps scolaire ou hors temps scolaire, est-ce qu'on fait ça aussi au fil de l'eau dans certains départements avec des maisons structurées à l'année qui peuvent accueillir au fil du lot Déjà, j'ai pas la réponse. Mm -hmm. C'est les propositions que j'avais émises avec mes collègues dans leur rapport, mais j'attends l'arbitrage du président de la République et après, tout, tout est possible. Mais le budget utilisé est rationalisé à la fois dans les encadrants. Ça veut dire qu'on pourrait que imaginer d'organiser le départ de tous les lycéens de seconde de France, comment étalé sur une période entre quand et quand euh... J'ai pas la réponse. C'est le président qui va trancher sur toutes les possibilités. La, la, la question de l'encadrement est primordiale. On doit investir sur l'encadrement qui va pouvoir se dire. Ça, peut, ça sera notre travail à l'année, parce qu'aujourd'hui on est sur des contrats courts, donc ça pérennise pas l'exigence que l'on va. Devoir avoir vis-à-vis -vis des encadrements, parce qu'on va devoir avoir une exigence, parce qu'on va nous attendre au tournant. Au moindre bémol, à la moindre faille, on va nous taper dessus. Donc il faut que les encadrements soient exemplaires, donc qu'ils soient formés, donc qu'ils soient bien payés. Donc c'est cela aussi qu'on doit oui. formater pour structurer. C'est pour ça qu'il y a une montée en puissance et qu'on ne peut pas le décliner du jour au lendemain obligatoire. Parce qu'on n'a pas aujourd'hui la capacité d'encadrement nécessaire à la hauteur de ce que l'on veut. Et on ne veut pas être en défaut de quelques attaques Allez. avec quelques exemples qui sortiraient. Le à permis de début. conduire, passer son permis oui. de conduire ou passer son BAFA ça, c'était prévu, mais finalement, ça n'est plus le cas. Pourquoi C'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. Ah, c'est ce qu'on a lu partout dans la presse. Bah, c'est bien de lire la presse, moi, je ne crois pas toujours tout ce que dit la presse, j'attends l'arbitrage Vous vous y politique. êtes favorable je, je suis favorable à ce que celles et ceux qui font un service national universel complet, ça veut dire la phase 1 des 12 jours, les 84 heures de mission régionale et un service civique, bah, se voient récompensés par la nation de l'effort qu'ils ont fait pour la nation. Et c'est ça, le service national universel, c'est vous donner à la France, et on vous donne en même temps on vous fait confiance, nous, bon. les, les adultes, aux jeunes, pour leur donner des clés, des clés de vie en société et des clés de vie républicaine à respecter Merci. ce que l'on est et, et, et d'aimer la France tout simplement.